Bonsoir. L'histoire de l'humanité s'est décomposée en plusieurs périodes historiques qui ont fait de ce monde le monde que nous connaissons aujourd'hui. Certains événements restent encore un petit peu méconnus, on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Tout ce que l'on peut dire, c'est que depuis un certain nombre d'années, on sait beaucoup mieux de quoi était composé notre passé. Pour cette occasion, ce soir, mesdames et messieurs, nous avons réussi à obtenir l'une de ces machines. Une de ces machines qui peut nous permettre de voyager dans le temps à toutes les époques depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente la machine qui va nous permettre de savoir enfin ce qui s'est véritablement passé depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1940 jusqu'au futur. Grâce à cette machine, nous allons pouvoir voyager dans toutes les dates-clés, pour savoir enfin ce qui s'est réellement passé. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous inviter à vous installer confortablement et profiter du spectacle que cette machine va nous offrir. L'histoire du monde a donc commencé en 1940. Il n'y avait rien avant et il n'y a rien eu. Il n'y a jamais rien eu avant. Et sauf qu'ils communiquaient dans un langage inconnu et personne n'est capable de dire ce qui se passait à cette époque ni ce qui se passait. Personne n'a jamais décrypté ce langage. Voilà, donc évidemment à la création il y avait Evan et Eve. Et. Euh... Euh... Voilà. Et donc il faisait des trucs. Ah ben bah. donc voilà. Ah, il était en quartier aussi apparemment. Donc il était dans la salle des, euh, des cubes de portail. Hein. Ah mais attends, mais Ah, voilà. On faisait des choses qu'on comprenait pas totalement. Hmm. Voilà, donc dans ces temps-là, il n'était pas rare que quelqu'un se fasse zapper par... Par un rayon laser. Euh, et après ça, je sais pas. Gauche-milieu, gauche-droite-milieu. Mais oui, mais je peux pas aller à droite. Hein. Mais en plus, mais met 2000 ans à descendre, mais... Mais, je peux pas aller le mettre de l'autre côté Ah. Je crois qu'il s'est passé un truc dans la chambre. Alors, il faut savoir qu'à cette époque aussi, nos ancêtres n'avaient pas de visage. Et c'est quelque chose qui s'est développé euh, après. Voilà, donc dans l'évolution, en fait, un jour, on a eu besoin de manger et c'est comme ça qu'on a eu la bouche. Et euh, jusqu'à maintenant, on ne mangeait pas. Voilà alors évidemment, on avait aussi des petits designs un peu sympas. Oh Ah D'accord C'est ce qu'on appelle un puzzle. Là. Bonjour être humain. Au revoir être humain. Hmm. Oh plein d'êtres humains. Ah. On a coupé l'électricité. Hein. Bon voilà, du coup, ce n'était pas rare que les gens euh, soudainement euh, tombent au sol et meurent. À cette époque. Et à ce moment-là, il fallait vite partir en courant. Aïe. Pardon. Hmm. C'était très silencieux à l'époque. Hein. Voilà donc bah, à cette époque là on a inventé euh, la radio. Et euh... Voilà des trucs. Voilà donc évidemment j'avais acheté le beaucoup. Et euh... euh, c'est d'ici... Aïe. Pardon. Donc là comme vous pouvez le voir euh, j'ai les notes de mon discours, et je vais essayer de me baisser, attention. Eh bien, je suis formel, c'est illisible. Voilà, donc alors, en 1943, euh, la... les temps paisibles qu'on a connus jusqu'à maintenant ont changé. Voilà donc notamment parce qu'à Berlin euh, il s'est passé des trucs. Donc euh, Freddy et, euh, et Jean-Thomas ont utilisé une radio pendant la seconde guerre bien qu'il n'y ait pas eu de première. Puisque comme je vous l'ai dit, l'univers a commencé en 1940. Oh Oui donc c'est aussi là qu'on a inventé l'avion. Euh, Excusez-moi, je crois que je vais être malade. Oh, ça va vite. Non, là on décolle, on touche plus le sol. Hein. Voilà, donc la mer du Nord. Une opération à 1h10. Il est sorti la tête par la fenêtre. Ah, on a coupé la lumière. Excusez excusez-moi, c'est c'est quand qu'on arrive Excusez-moi, monsieur, c'est quand qu'on arrive Oh. Ah oh bah excusez-moi, vous avez la carte. Ah, permettez. Ah. Et euh... vous faites rien là. Oh pardon, pardon. J'ai rien dit hein, cette fois-ci. Oh. Ah, c'est vous qu'on entend parler. Voilà, donc on est allé en Hollande. Donc la Hollande était occupée par les nazis. <rire> oh oh, je crois qu'on se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus. Alors je veux me faire paniquer personne, mais. Après, ils explosent en l'air sans qu'ils touchent rien, donc ça va, mais. Ouh, oh, c'est pas passé loin! Euh, je crois que ça y est, on a traversé. Euh... La frontière hollandaise. Voilà, donc on est allé euh, en Allemagne. Il était 3h25 du matin. Attendez, je vais regarder par la fenêtre. Oh. Eh ben oui, c'est bien. C'est bien allumé là dehors. C'est des collègues qui y sont devant. Oh. Oh. oh. Je regarde en dessous de l'avion et je peux vous dire que euh, il fait chaud hein. Oi, oi, oi, Ah, des copains sont là-bas. Je, je gère, je gère. Oh, je n'ai rien du tout, j'ai pas d'armes. Je, je couvre l'arrière, hein, je couvre l'arrière. Il y a des petites explosions. Faites attention dans les virages quand même, parce que bon, hein. Ouf, j'ai froid là, presque. Ouh. Attends, c'est devant que ça nous explose là ou... Oh la belle verte. Oh la belle orange. Mer du Nord. 7h du matin. Donc bah, on était bah, on était sur le retour. Hein. On a fait notre petit trajet. Et... C'était une longue nuit, hein. qu'est-ce que vous en dites bon, Allez, regarde où est-ce qu'on est. Ah c'est la côte anglaise ça Attendez On a quelques petites rayures là sur la Sur la carrosserie hein. Sur la vitre Attendez Je, je peux voir vos yeux Euh Excusez-moi, je crois que votre ami il a un problème, vous avez vu ses yeux? Ah oh non tu vois. Vous, vous n'avez pas d'yeux? Donc après, euh... après la guerre, il s'est rien passé pendant très longtemps. Et euh, notamment après ça, bah, il a fallu reconstruire. Évidemment, comme d'habitude, ils étaient encore en QRT. Voilà, donc ont... c'est là qu'on a inventé l'argent. Voilà, donc là, on a également inventé la publicité. Ok, bah donc, euh... tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est collecter l'argent et... Oh Ah, bon bah j'ai pas assez d'argent. Ah, alors ça c'est embêtant un peu. Oh non, mais non, mais j'en ai marre des, des bunk beds. Je veux arrêter les bunk beds. Plus de bunk beds. Voilà donc, là c'est ce qu'on a appelé le baby boom. C'est quand il y a eu plein d'enfants qui sont qui en spawnent simplement. Voilà, donc on rénovait les bâtiments et on va passer dans les années 90. C'est un peu fou qu'on n'ait pas fait ça avant. Je veux dire, la guerre était finie depuis des années maintenant et on n'avait rien fait quoi. Attends. Wendy a une moustache. Ah non, Hein? Je comprends pas tout ce qui se passe dans la vie de ce monsieur, mais euh, ça commence à devenir un petit peu préoccupant. Franchement, ça... ce qui se passait en ce temps-là, ça me... ça me coupe la voix, hein. je sais plus quoi dire, ça m'a... Me... C'était une autre époque, hein, faut dire. ça peut nous surprendre un petit peu tout ça parce que bah, notamment ils avaient des mentalités euh, très différentes notamment de séparer les, les post-it par couleur c'est quelque chose qui a disparu ça maintenant aujourd'hui euh, on pourrait pas dire euh, les les post-it roses d'un côté les post-it euh, les post-it blancs de l'autre alors, évidemment, à cette époque, tout le monde écoutait cette musique. Hein. C'est pas quelque chose qu'on pourrait comprendre aujourd'hui, mais c'était quelque chose qu'on faisait avant. On écoutait donc euh, la même musique en boucle, tout le temps. Et c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres... Euh... D'autres radios à l'époque, qui auraient pu permettre en fait d'écouter autre chose. Parce que la radio c'est finalement quelque chose qu'on qu avait inventé mais qui ne servait plus beaucoup depuis la guerre. Alors bah du coup on n'écoute plus en rien. Allez on repart Alors après ça, évidemment, il y a eu l'année 1982. Et qu'est-ce qui s'est passé en 19... Oh Ah d'accord Chaud un peu 1982 Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui s'est passé en 1982. Et eh ben, ouais, ben forcément, c'est un peu plus court. Hein. C'était un peu ésotérique, hein, 1982. Alors, après ça, du coup, on a eu 1990. <rire> Et donc, 1990 a été fait sur RPG Maker, faut le savoir. Ah, on peut escalader ça, Ok. c'est bon c'est des victimes un peu la musique est très sympa dans les années 90 on écoutait de la musique vachement sympa <tousse> Tu, tu, tu, tu, tu. Oh, il m'a empoisonné Il m'a tapé Il m'a empoisonné Ouais bon ça a été juste un peu mais tranquille Pour l'instant tous les combats je gagne un level donc bon... Wesh Oh non, il s'est téléporté. Alors après c'est très cool hein, le trajet dans le Grand Canyon mais euh... Enfin, on s'ennuie un peu quoi. Les, les décors c'est tout le temps les mêmes, il se passe pas grand chose. Les, les combats c'était marrant vite fait mais euh... Il se trouve plein d'items, je sais pas ce que c'est. Mais en plus, je vais me faire démonter là. Oh Première fois que je monte pas de level à la fin d'un combat, je suis très déçu. Oh Une migale Oh mais là j'ai pas de vie, s'il euh, si me fait attaquer par la migale ça va être chaud. C'est bon, j'ai mangé un gâteau. Allez, viens te battre si t'as une araignée. Je vais me faire démonter là. Ah J'ai plus de SP. Elle va me démonter, elle va me démonter. <rire> Il me reste un HP. Oh bon bah voilà, c'est cool. Mais en fin de compte, personne n'arrêta cet homme et en 1990, le monde en fut bouleversé. Oh là là, c'est pas mal. Oh du coup, j'ai rien regardé. Hmm Qu'est-ce qui s'est passé ah, oh, les Jeux Olympiques. Qui apparemment sont annulés. Et tout cassé. Oh, un suppositoire SpaceX. Voilà, donc le, le fameux mégaphone géant. Le fameux mégaphone géant qui a été envoyé dans l'espace en 2020. Et qui lui aussi filait la gerbe. et oh, putain, eh, vraiment les effets de caméra, là, comme ça. Alors... Je suis pas sûr que ce soit très poétiquement correct de dire ça, mais jamais un Black Lives Matter m'a donné autant envie de fournir. Pourquoi il y a une mosquée qui se fait bombarder Je suis pas super convaincu par ce... Par ce... jeu. Ouh Stylé. suis le feu. Je suis.. Le, le micro, ça va être gênant. Hein. Je suis le feu. Je suis venu brûler la forêt. Brûler Arbre miséreux Aïe Eh, ça, ça va être compliqué, je sens que. Ah bon bah non, du coup je vais plus taper dans le micro. J'ai plus. j'ai plus de feu sur les mains. Ça, vous voyez, c'est moi qui chope le micro. Ah oui, en 2020 aussi, on a retrouvé de l'Atlantide. En fait, on l'avait mis sous l'eau. Alors, pourquoi sous l'eau, vous allez me demander. Bah parce qu'on avait créé une bulle d'air sous l'eau pour la mettre. Voilà, bon. Après, on sait pas où est-ce qu'on a mis le reste, on n'a retrouvé qu'une maison. Mais on en a retrouvé un morceau. Euh, apparemment, il y a euh, RPG. Je sais pas qui c'est, RPG. Hein? Oh. D'accord, merci. Là, normalement, euh, c'est là où il y a g qui arrive et qui fait euh, Rise je... and oh. shine, oh. Freeman. Ça me va aussi. Oh. Un éléphant! Oh. Une girafe Je pense que c'est une, une allégorie de la politique euh, américaine. Le fameux éléphant... Euh, ...du parti des éléphants. Et la fameuse girafe du parti des girafes. Mouais. Eh ben, ça a été beaucoup d'installations finalement pour un truc qui a duré que quelques minutes, je suis un peu déçu. J'ai bien fait de pas mettre le micro. Hein. Voilà donc, aïe. C'était, euh, en 2020, le, le RID, comme on l'a appelé. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés... Quelques petites années plus tard. En 1945 exactement. Alors, donc, en 1945 c'est là qu'a commencé la fameuse guerre des étoiles. Là, donc. Pendant la guerre, comme vous pouvez le voir, il y avait des vaisseaux spatiaux. Donc beaucoup de gens ont périr quand venus des étoiles sont venus ces ennemis. Non, oh mais attends, je peux, je peux mettre le bouclier, mais. Oh là là Alors c'est pas super efficace, hein, ça. Et c'est très embêtant parce que il fait que vibrer celui-là de vaisseau. Oh, ça c'est stylé. Hmm. Ah si ça c'est la guerre avec les lasers comme moi j'aime bien. Parce que moi j'ai été soldat pendant la guerre. Et oui j'avais un vaisseau spatial comme celui-là. Dommage parce que j'utilise pas du tout la deuxième main et ça aurait été super sympa qu'on on en fasse un truc quoi. Oh J'ai un, un laser rouge. Oh. Il est violé maintenant Mesdames et messieurs nous voici à la fin du voyage merci de m'avoir accompagné pendant ce long voyage interdimensionnel et on peut se réjouir que dans la période où nous vivons c'est à dire près de 300 ans après tous ces événements et eh bien finalement nous vivions dans un monde de paix qui finalement euh, ce que l'histoire nous a appris c'est que ça aurait pu tourner beaucoup plus mal que ça J'espère vous retrouver bien vite pour euh, un prochain épisode. Au revoir.